Euh, Originellement, je devais faire ce talk en anglais, et puis euh, je me suis dit, on est en France, il euh, y a plein de gens qui parlent français, peut-être c'est plus pratique pour vous que je parle français, donc euh, bah, j'ai changé. Euh, Excusez-moi, je dis n'importe quoi le temps de trouver mon chronomètre pour pouvoir euh, pas trop dépasser, parce que j'ai pas préparé ça très très bien. Voilà, donc bah, merci d'être là euh, à tous et toutes. Euh, j'ai fait un gros titre comme ça, super compliqué, parce que j'aime bien, mais en fait ça, ça va être euh, normalement un peu plus sympa et un peu plus marrant de, de regarder ce talk. Euh, où sont mes notes <rire> C'est super. Donc voilà, je m'appelle Scar, je suis un homme trans, je m'intéresse à la technologie à la lutte contre la surveillance. Euh, je vais parler de technologie en relation avec des sujets politiques. C'est pas tout à fait les mêmes sujets que ceux qui ont été abordés jusque-là, mais euh, c'est mes intérêts à moi et je trouve que c'est super important. Euh, pour les gens qui sont pas confort avec... Euh, les sujets du sexisme, des violences sexistes et potentiellement des violences sexuelles, euh, vous pouvez vous sentir libre de quitter la pièce maintenant, je ne vous en voudrais pas du tout. Euh, je vais parler principalement de sexisme et euh, assez peu des autres sujets, genre homophobie, transphobie, parce que j'ai peu de temps, mais euh, peut-être dans un autre, une autre conférence. Si jamais vous m'invitez chez vous pour faire une conférence, je peux parler de ça. Euh, alors, qu'est-ce que c'est un hacker ou une hacker euh, Souvent quand on parle des hackers on se représente comme ça une personne avec une cagoule noire qui est en train de faire des trucs super bizarres sur un écran avec du code compliqué et tout. Euh, moi les hackers que je connais ils sont pas comme ça, enfin ceux qui sont comme ça je, je les ai jamais rencontrés. Euh, pour moi hacker c'est surtout s'intéresser à la technologie sans forcément vouloir casser des trucs genre rentrer dans un site pour le casser mais plutôt fabriquer, apprendre, comprendre comment ça marche en fait donc il y a un aspect ludique. Mais c'est pas de la magie, c'est des trucs qu'on apprend. Il euh, y a aussi un aspect politique. Je pense que la technologie, c'est pas neutre. Je pense que c'est un ensemble d'outils qui peut nous libérer ou nous emprisonner, suivant que euh, bah, ça peut nous libérer parce que bah, Internet, c'est super, la technologie, c'est super, ça peut améliorer nos vies, ça peut nous permettre de communiquer entre nous, euh, ça peut nous permettre de créer des liens, c'est génial. Ça peut aussi nous emprisonner parce que bah, souvent, on, on utilise des outils, on sait pas trop comment ils sont fabriqués. On n'a pas accès au code source, par exemple, euh, et que c'est fabriqué et vendu euh, par des entreprises qui ont tout intérêt à exploiter nos données personnelles, à nous surveiller, et ou par, enfin c'est aussi il y a certains États qui veulent nous surveiller pour euh, apprendre euh, qu'est-ce qu'on fait de nos vies et tout ça. C'est pas très gentil. Euh, du coup, moi, euh, je viens de, du milieu des hackers où on lutte contre la surveillance. C'est euh, mon intérêt principal. Il euh, y a des gens qui luttent contre la surveillance en France, par exemple, c'est la quadrature du net. Je crois que j'ai une photo. Ah non, voilà, ça c'était la photo pour vous faire rigoler avec le, le hacker. Euh, et il y a donc la quadrature du net. Alors je ne fais pas du tout partie de la quadrature du net, je voulais juste souligner leur euh, travail formidable dans la lutte contre la surveillance euh, au niveau français et européen. Et donc que font les hackers eh ben, euh, Ils travaillent sur des trucs, des logiciels, des applications, etc. etc. Euh, et puis ils se retrouvent de temps en temps pour discuter. Alors ça peut être dans des événements, euh, donc une fois par an, une fois tous les deux ans, etc. Ou ça peut être euh, bah, une fois par semaine, on peut aller dans un endroit où il y a des machines et des gens qui veulent parler des machines. Ça s'appelle un hackerspace. Oui, next. Alors le monde des hackers est-il sexiste Non, pas du tout. C'est lent ce truc, voilà. Euh, pour la réponse courte, le monde des hackers peut être sexiste. Je vais parler un petit peu du sexisme dans la communauté des hackers maintenant du coup. Euh, moi, avant ma transition, enfin maintenant je suis un homme, je me définis masculin. avant ma transition j'étais une femme, donc du coup j'ai vu un peu les deux côtés du truc. Donc j'ai vu des trucs pas très rigolos et des trucs un peu mieux. Euh, alors le monde des hackers, bah, culturellement l'informatique c'est plutôt un truc de garçon, et la politique c'est plutôt aussi un truc de garçon. Euh, c'est nul, mais c'est comme ça que les gens le perçoivent. Et du coup, il bah, y a beaucoup de garçons euh, dans les milieux à cœur. En plus, on est dans une société patriarcale, donc euh, les gens qui composent euh, les mondes très masculins, ils n'ont même pas conscience souvent du fait que c'est très masculin et donc ils n'ont pas conscience du fait que ça peut être excluant pour d'autres personnes, notamment les femmes et les personnes euh, euh, homosexuelles et trans. Donc, comme dans tout le reste de la société, il peut y avoir du sexisme. Euh, bah, par exemple, quand il y a plein de garçons entre eux et qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et qu'il n'y a pas beaucoup de féministes, euh, souvent, ils vont se sentir beaucoup plus confortables pour faire des blagues sexistes ou homophobes ou transphobes. Et c'est super pénible pour nous, du coup. Euh, en plus, nous, en tant que personnes qui ont eu une éducation euh, pas de mecs on va dire, cis comme pas trans. Euh, on a tout le temps des injonctions qui nous sont amenées à euh, ne pas s'intéresser à la technique parce que c'est trop compliqué ou euh, parce qu'on devrait être plus joli et on devrait euh, plutôt communiquer, et jouer avec des barbies que jouer avec des ordinateurs. C'est nul. Euh, mais du coup ça finit par nous faire nous sentir comme si on n'avait pas le droit de toucher aux ordinateurs ou aux machines. Euh, Je sais pas si vous connaissez cette idée qui dit qu'un homme euh, va euh, postuler pour un poste quand il a 50% des compétences pour, pour remplir ce poste alors qu'une femme elle postulera qu'aussi elle a 200% des compétences parce que on a tendance, enfin les femmes en général ont tendance à être peu sûres d'elles. Euh, et bien avec les hackerspaces et les trucs de hackers c'est un peu pareil. Euh, souvent on vient et puis on se dit ah mais j'y connais rien, je comprends pas ce qu'ils disent, euh, je suis trop nul et puis on revient pas. Et du coup ça a fait que les hackerspaces a continué à des endroits où il y a beaucoup de gars. Et euh, en plus il y a toute une pression sur la technique. Dans le, dans le monde des hackers euh, qui fait qu'on n'accentue pas beaucoup les autres aspects, genre faire euh, de la communication autour des sujets de protection des données ou de la liberté sur Internet ou plein de trucs comme ça. Euh, C'est le code, le code, le code et bah, le code ça fait peur euh, des fois et du coup bah, les gens qui ne savent pas coder et qui ont peur du code et bah, ils s'en vont, ils ne reviennent jamais. En plus de ça, comme il n'y a pas beaucoup de femmes, et eh bien, celles qui viennent, euh, tout le monde euh, se dit, oh là là, une femme. Euh, et des fois, euh, les, les hommes qui ne voient pas souvent euh, des femmes ou qui sont sexistes, euh, même s'ils voient souvent des femmes, ils sont un peu pénibles, ils peuvent faire des trucs de harcèlement, ils peuvent faire des blagues un peu lourdes. Et du coup, bah, ça, peut, ça peut nous faire nous sentir, Enfin, euh, je dis nous, même si je suis un homme, parce que j'ai beaucoup vécu en tant que femme avant ma transition. Du coup, voilà, je m'inclus un peu dedans. Euh, ça peut nous faire nous sentir juste pas confortables, en fait, et pas accueillis. Et du coup, bah, on s'en va. Il y a aussi des trucs beaucoup plus graves qui se passent, comme des manipulations, des agressions sexuelles et des violences. Et souvent, dans le monde, dans, bah, dans tout le monde patriarcal, donc dans toute la société dans laquelle on vit, mais du coup aussi dans des mondes à cœur, il euh, y a un truc qui s'appelle la solidarité masculine. Où, bah, les gars, ils vont se protéger entre eux, ils vont se dire non, mais c'est mon pote, il n'est pas comme ça, euh, il peut pas faire de trucs pourris à des meufs. Euh. Euh, et du coup, bah, il y a des trucs qui passent sous silence et les personnes qui sont victimes d'agressions ou de trucs euh, pénibles comme ça, et ben euh, souvent elles vont se sentir seules et elles vont du coup partir d'elles-mêmes au lieu de euh, de euh, se faire entendre, et euh, du coup ça contribue à renforcer ce truc que le monde des hackers, souvent c'est une culture masculine euh, euh, et chiante. Et il y a un dernier point dont je voulais parler dans, dans cette slide, qui est vraiment la slide la plus déprimante, après je parle de trucs euh, vachement plus rigoles, euh, c'est que, euh, dans... je pense, que comme on est dans une culture patriarcale, on est... Il euh, y a un, une, un accent qui est porté sur la hiérarchie et qui se reflète dans le monde des hackers. Il euh, y a un espèce de truc que moi j'appelle la culture de la rockstar, où la personne qui va porter un projet, souvent un mec blanc, euh, cisgenre, hétérosexuel, etc. Et ben euh, il va être un peu la star comme ça, et il va pas du tout... Euh, Mettre en avant les dynamiques plus de coopération et de non-hiérarchie. Et du coup, bah, le fait qu'il y ait des gens en haut de la hiérarchie, ça peut les aider, si c'est des abuseurs ou des personnes qui ont des comportements sexistes, à rester en place pendant que les personnes qui sont en dessous dans la hiérarchie symbolique, euh, bah, juste elles s'en vont parce que elles sont pas bien, parce que ça les a mis pas bien. Conclusion. Oui, le monde des hackers peut être sexiste, comme tout le reste de la société. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait euh, bah c'est une bonne question, j'aimerais bien proposer des solutions, du coup c'est ce que je suis en train de faire. Euh, je pense que le fait qu'il y ait des problèmes de sexisme dans le milieu hacker, c'est pénible. Euh, je pense qu'une communauté, elle va d'autant mieux, plus, enfin plus elle est diverse et plus elle va bien en fait. Donc je pense que là, la communauté des hackers, euh, souvent, elle se prive de voix et de personnes intéressantes qui pourraient enrichir vachement nos projets. Par exemple, euh, comme on est dans des contextes de lutte contre la surveillance euh, de la part de l'État, eh ben, les deux sujets importants, là, c'est la technologie et la surveillance de la part de l'État, euh, mais on, on rate plein de sujets euh, qui touchent au féminisme et qui pourraient être super importants, par exemple, euh, euh, comment on fait pour ne pas être surveillé par son conjoint ou sa conjointe, comment on fait pour gérer euh, les, nos rapports à nos corps avec la technologie, comment on fait pour développer des outils technologiques qui nous permettent de répondre aux violences conjugales, etc., etc., euh, et je pense qu'avoir plus de diversité dans le monde des hackers, ça nous permettrait de euh, exploiter euh, les technologies, fabriquer les technologies qui nous permettraient de répondre à plus de problèmes que juste le problème politique de comment on est des gentils hackers et on lutte contre l'État. Euh, C'est important. Euh, ce qui tombe bien, c'est que euh, le monde des hackers est en train de prendre conscience très vite que le sexisme, euh, l'homophobie, la transphobie, toutes les dynamiques liées au patriarcat, euh, c'est des trucs qu'il est, qui de, qu est important de déconstruire. Et du coup, on est en train la communauté est en train d'être de plus en plus inclusive, en fait. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai fait une conférence au, dans un, un événement qui s'appelle le POUP, porte ouverte ou pas, dans un hackerspace parisien, et euh, c'était super, il y avait plein de diversité, et j'étais super euh, surpris et content que ça, que ça marche comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pousser euh, les choses dans la bonne direction Des solutions pour les geeks donc si vous êtes un geek, un hacker, etc. et que vous regardez cette vidéo, c'est le moment de vraiment écouter. On peut se former au féminisme, on peut discuter avec les membres de son hackerspace, on peut faire attention à ce que disent les meufs dans son hackerspace ou dans son événement. On peut mettre en place un code de conduite qui bannit explicitement le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, etc. Euh, on peut réfléchir sur l'universalisme. Souvent dans le monde des hackers il y a cette idée que euh, euh, les ordinateurs par défaut c'est inclusif parce que tout le monde est égal par rapport à un ordinateur. Et en fait ça c'est pas vrai. Euh, ce qu'il faut regarder c'est que euh, euh, c'est pas parce qu'on ferme pas les portes de son hackerspace aux personnes femmes ou homosexuelles ou, ou transidentitaires etc. que euh, ça veut dire qu'elles sont ouvertes vraiment. Euh, par exemple, si j'ai un hackerspace et que euh, ça se réunit euh, tous les mercredis soirs dans un endroit qui n'est pas très accessible en transport en commun, euh, et ben, les personnes qui ont des enfants, ça veut dire qu'il faut qu'elles aient de l'argent pour faire garder leurs enfants tous les mercredis soirs pour venir à mon hackerspace. Et les personnes qui sont en fauteuil, par exemple, ça veut dire qu'il bah, faut qu'elles trouvent une solution pour venir à mon hackerspace qui n'est pas très accessible en transport en commun. Et ça, ce pas des vraies barrières. La porte elle n'est pas fermée, mais en fait, c'est quand même des barrières. Et c'est important de réfléchir à ces barrières-là. Euh, ce que je suis en train de dire là, c'est pas euh, « Ah, les geeks c'est des méchants, les hackers c'est des méchants, ils sont sexistes, c'est affreux ». Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à créer une culture de la coopération et de l'inclusion dans les hackerspaces et dans les événements de hackers. Il y a plein de choses à faire et c'est compliqué. C'est une discussion qui n'est pas facile en fait, de se dire bah « Oui, en fait, euh, peut-être que ce qu'on fait, c'est pas super et il faudrait qu'on fasse mieux ». C'est pas facile de se remettre en cause comme ça, mais je pense qu'à terme, c'est super important. Euh, par exemple, ça nous oblige à se dire, ben bah, en fait, il y a plein de trucs dont on pensait pas que c'était politique qui en fait le sont. Par exemple, euh, le fait de boire de l'alcool dans nos événements, c'est politique. Le, les relations amoureuses qui peuvent se nouer entre les gens dans nos organisations, c'est politique, parce que bah, des fois dans les relations amoureuses il y a des relations d'abus et que bah, on n'a pas du tout envie d'avoir ça. Enfin moi dans mes organisations je veux pas qu'il y ait de relations d'abus. Donc il faut réfléchir à ça. Ça nous impose du coup de nous mettre dans une position où on n'est pas les gentils activistes qui luttent contre le méchant État, mais où on est des gens qui ont une lutte contre l'État, contre la surveillance, etc., mais qui ont aussi plein d'autres luttes. Et on doit se regarder nous-mêmes dans le miroir et dire, bah, qu'est-ce qui se passe dans nos organisations et comment est-ce qu'on peut remédier aux choses qui ne sont pas super Des solutions pour les geeks féministes. Si vous êtes un geek féministe ou une geek féministe, c'est le moment d'écouter. Euh, quand on est un ou une geek et qu'on est un ou une féministe, on a tout le temps ce truc... Euh, qui se passe en même temps là, où euh, quand on parle avec des féministes, on est le ou la geek, donc le ou la référente pour les questions d'ordinateur, de, de technique et tout ça, et quand on parle avec euh, des geeks, on est le ou la féministe, et du coup, c'est super pénible, c'est épuisant en fait. Et euh, on passe tout notre temps à faire de la pédagogie d'un côté ou de l'autre, et sans jamais vraiment avancer sur des nouvelles questions, puisqu'on passe son temps à faire des leçons de base de féminisme ou de geekerie. Euh, du coup, se retrouver avec d'autres gens qui sont geeks et féministes, c'est merveilleux. Parce qu'enfin, on peut avancer sur nos dynamiques à nous. Et euh, du coup, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire. Il y a trois ans, j'étais dans un camp de hackers au Pays-Bas qui s'appelait OHM. Et en fait, je me suis retrouvée avec deux autres féministes sans faire exprès. Et on, on a passé quatre jours à faire que de la pédagogie féministe. Et c'était épuisant. À la fin du, du camp, j'étais été épuisée. Mais on s'est dit, ah, mais si, si on est trois, peut-être qu'en en fait, on est plus et on s'est juste pas rencontrés. Donc on a organisé un meeting euh, et en fait, on était 60. Et du coup, ça a donné naissance à un groupe qui s'appelle les Queer Feminist Geeks, auquel je participe, qui euh, va dans les euh, événements de geeks et de hackers, et qui euh, essaye de trouver des solutions à la culture euh, du sexisme qui est là-bas de temps en temps, ou tout le temps même. Euh, par exemple, on a des ateliers de pédagogie féministes qui sont dans des temps donnés, comme ça, euh, bah, les gens qui ont envie de poser des questions sur le féminisme, ils peuvent euh, venir les poser à ce moment-là, et pas mobiliser le temps des féministes le reste du temps, comme ça, les féministes, elles peuvent... enfin, les féministes euh, geeks, peuvent se consacrer à ce qui les intéresse genre euh, hacker des trucs par exemple euh, des solutions pour les gens qui sont pas encore geek et ben souvent quand on n'est pas encore dans de la lutte contre la surveillance, on se dit, ah mais euh, je suis nul en, en technologie, je ne sais pas coder, euh, du coup c'est pas la peine que j'ai, parce que je vais être ridicule et puis les gens ils vont se moquer de moi, etc. Euh, en fait, ce que moi j'ai appris en allant dans le monde des, des geeks et des hackers, c'est qu'on apprend en faisant. Et tout le monde est arrivé en connaissant rien ou pas beaucoup, et qu'on bah, apprend parce qu'on construit des projets, on rencontre des gens, on apprend des nouveaux langages, on apprend des nouveaux outils, etc. Et ça marche comme ça en fait. Euh, en parallèle, euh, euh, en fait ça dépend enfin ça dépend surtout du contexte. Quoi. Ma maman elle pense que je suis un hacker parce que j'utilise Thor et que je chiffre mon disque dur. Et je connais d'autres gens qui savent construire Thor pièce par pièce en fait et je me dis oh là là c'est vraiment des hackers et moi je suis mu mais ma maman elle pense que je suis un hacker. Du coup peut-être qu'il y a d'autres gens qui pensent que vous vous êtes un hacker. En fait on est tous le hacker de Capon quoi. <rire> ce que je voulais dire c'est qu'on peut monter, on peut apprendre en fait, petit à petit et on peut bah, par exemple on peut aller dans des événements de hackers euh, avec plusieurs amis, comme ça si jamais il se passe un truc ou qu'on est mal à l'aise, ben, on peut faire une sorte de poste et se dire ah, là enfin, on se dit un peu comment on se sent et puis on y retourne. Ou on peut carrément monter des groupes non mixtes pour s'apprendre les uns les unes les autres euh, et ben euh, des nouveaux trucs, pour euh, on se dire ah mais je connais pas tel langage, ben, on a qu'à aller voir sur internet euh, ce que c'est, puis après on apprend et on progresse et puis euh, ensuite c'est super, on est devenu encore plus geek. Et c'est génial. Euh, ce que je voulais dire pour conclure, parce que j'arrive à la fin de mes slides, c'est que euh, tout n'est pas si pourri en fait. Il y a des moments pénibles comme dans le reste de la société, mais je pense dans le, le monde des geeks, particulièrement le monde des hackers, c'est un monde qui change très vite politiquement et qui est vraiment en train de euh, devenir plus inclusif. En tout cas les gens ils ont une conscience qu'il y a un problème de sexisme, qu'il y en a eu un, euh, et de transphobie, d'homophobie, de etc. Et euh, ils sont en train d'essayer de le régler. Alors plus on ira et plus on en sera, et, euh, et mieux ça ira je pense pour tout le monde, et ça contribuera à construire une, une, un milieu divers et chouette et dans lequel tout le monde peut s'épanouir. Voilà, euh, sinon je suis sur Twitter, alors si vous voulez en parler, euh, voilà. Merci d'avoir écouté.